Je suis arrivée ici en 1975, de Saint-Martial, dans les Cévennes. Mais je travaillais à la semaine dans la compagnie industrielle de tissage avec des, des... des laines qui arrivaient de Roubaix. Nous étions 200 filles à peu près, et... non, 200 hommes pour le tricotage, le montage. Puis les filles, elles me faisaient toutes les petites machines. Ça consistait à faire le montage des pulls, et tout ça, c'était un, une machine tournait, qui tournait. Rien à voir, avec la machine à faire les. à piquer en fond de pantalon, en fond de pull. C'était le romaillage. C'est-à-dire que ça, chaque poinçon dans chaque maille Et ça tournait. Et on avait un cône et un fil serré. Donc ça faisait quand même une bonne couture plate impeccable. Bon. Il fallait suivre les mailles. Moi, j'étais euh, au col, gilet V, homme, GVH. Et cardigan V, femme. Alors on disait, c'est V, femme. Déjà, il fallait abrégé. Bon. Ensuite, j'ai je, je, je, commencé à 14 ans. Mais en tant que, bon, vu mon âge, j'étais en euh, apprentissage. Au bout de trois mois, il fallait faire le rendement. Mais on était côté toujours apprenti. Alors, on était déclaré bien sûr, à l'époque, c'était en 62, hein. on était déclaré. Mais quand on arrivait à faire le, le rendement, on avait une partie fixe horaire plus euh, temps par pièce. Pour nous encourager à en faire toujours plus. Oui. Mais ce n'était pas le travail à la chaîne, parce qu'on était assis assises, les filles, donc. et c'était quand même, alors on avait notre machine, un chariot orange, d'un côté le travail à faire et de l'autre côté le travail fait, et on avait une femme qui passait qui s'appelait Jeannou, elle aimait, elle... c'était Jeanne, mais il fallait l'appeler Jeannou parce qu'elle n'aimait pas son prénom, bon. <rire> Ensuite les années ont passé Quand j'ai eu 27 ans, bon, on s'est marié avec Guy Roussel. Après s'être rencontrés dans un bal populaire. Bien des gens ont dit qu'ils se sont connus par petites annonces sur le journal, c'était faux. Ça, c'est entre parenthèses. Hein? Bon. Euh, alors, les vêtements, je les ai attaqués. J'avais quand même quelques notions, parce que quand j'étais gamine, j'allais manger le week-end chez mes grands-parents. Alors on faisait les petits bords, les petits... On avait vite assez de ce travail, mais on rigolait parce que c'était le samedi. Non, pas le samedi, on allait à l'école. Le dimanche, on nous faisait faire le plus facile. Mais je savais me servir d'une serpette quand même, hein. puisque j'étais native de, de, de paysan. Hein. Travailler à une usine, c'était autre chose. Mais native de la campagne, on, on se sentait bien. On... Alors, quand on se trouve enfermé, l'été ça va, mais l'hiver... Vous partez de nuit et vous rentrez de nuit. Alors il faut attendre toute la semaine, je samedi, pour voir le jour à sa maison. C'est pénible. Hein C'est long. Bon, long. Mais bon, les trimestres passent. Si vous arrêtez 15 jours, on ne compte pas. Hein vous êtes en maladie 15 jours, 8 jours. Bon, des gamins qui ont 15-16 ans quand même. Hein Surtout qu'il y a les collections été, collections hiver. Alors le jour que la. La collection était. Comment dire Il y a plus de boulot, plus de commandes. Alors on ne nous demande pas 8 heures à faire, mais on nous demande 9 heures. Et s'il y a quelque chose qui presque il faut envoyer, 4 heures le, le samedi. C'était pas le bagne, mais il fallait bosser. Bon. Mais bon, c'était en bonne. Et s'il y avait. Si le patron y gagnait un peu, il nous faisait un cadeau à la fin de l'année. On avait un petit coffret, un petit. Et l'année que. Ben, Grande boîte de chocolat comme ça, et un à chacune. Alors, ça, quand même, on n'a pas aimé. Parce que, il aurait valu une petite boîte avec 10 chocolats. Hein oui. Bon, mais ça, c'était comme ça, et on ne cherchait pas à comprendre, il n'y avait pas de syndicat. C'était pas du tout la, la, euh, la façon de travailler des gens d'aujourd'hui. Il n'y avait rien à voir, c'est vieux comme euh, le monde, de ça. Mais moi, je m'en rappelle, parce que. Alors, ici à la campagne, ça a été autre chose. Bon. Il a fallu nager, mais pourquoi pas Il faut faire ceci ou cela, moi, on me dit, tu suis La dame qui est à côté, c'est une travailleuse, elle sait le faire et tout et tout. Tu suis ce qu'elle fait. C'était donc euh, une personne, une voisine qui était vraiment habile et tout. Ah ben, il bah, faut aller vendager, bon. C'est bien qu'il y ait du mistral, parce que ça sèche le, le terrain, on ne fonce pas. Et ça, ça évacue les moustiques. Mais le jour qui pleut, il faut ouvrir la souche. On se mouille comme des rats, c'est le mot. Et puis après, les moustiques ils sortent de là et on languit Il faut attendre 11 heures pour avoir un rayon de soleil. Bon, mais ça, c'est autre chose. Puis en 93, voilà qu'il nous arrive un garçon qui est arrivé de par là. Il s'appelait Amaury. Bon, Amori. C'est un joli prénom, je dis à mon mari. Alors il a déclaré, bien sûr, qu'il devait demander ses papiers et tout. Alors il nous fait Amaury 2-4. Alors je dis Vous êtes noble attache auquel importance Bon, ben, peut-être, mais deux, un petit deux, c'est donc... Euh... Alors, j'ai travaillé avec une femme qui s'appelait Mme Robert, donc... Elle, elle rigolait souvent, souvent. Elle nous faisait des plaisanteries, et le temps passait plus vite, surtout quand il faisait mauvais temps, qu'on se mettait dans la boue, dans la... Enfin, elle, elle me disait, tu demande demandes ceci, cela et le reste, et moi, bon, je n'osais pas. Parce que quand même, il ne fallait pas pousser non plus. Bon, ça a passé, ça a duré trois semaines. Bon, mauvais jour, bonjour jour, ça, ça allait. Le dernier jour, on s'est dit, bon, faut, entre midi et, deux, et une heure et demie, il faut faire un gâteau à la nana. Il sera bon, mauvais, on le portera à la vigne, on le mangera à la vigne. Et ça, ça s'est passé là-bas, au Fesque. Où ça Au Fesque. Pas loin de, on va dire, euh, monsieur de et tout ce centre là vers un peu le cimetière, tout ça. Alors, on s'est assis, la benne était pleine, monsieur machin, mon mari allait partir à la cave. On s'est assis, et on avait rigolé parce qu'il y avait un couteau, il y avait le gâteau, il y avait, il était plutôt mou, mal cuit, mais ça ne fait rien, c'était bon. Et puis c'était le dernier jour, donc on pouvait souffler un peu, hein, trois semaines, parce que c'est pas le tout, les... mon mari montait à la cave, les ouvriers, les, bon, se reposer chez eux. Mais moi, j'arrivais à la maison, je disais qu'est-ce que tu fais pour manger demain Alors, au jardin, il y avait des haricots verts. Après une journée de 8 allez aller encore ramasser des haricots verts, mais c'est pénible. Puis, il me fallait combiner. Alors, qu'est-ce que je fais J'avais fait des provisions avant. Hein? Si j'avais rien, j'avais une boîte de conserve, mais les boîtes de conserve, même pas trop. Hein? Alors, il y avait des trucs de mon jardin au congélateur. Alors bon, ça, avec ça, ça peut faire ça. Et tout ça. Bon, ben, alors, on a fini tout ça, mais à de 2, il en a entendu. Alors, des fois, on l'appelait l'aristo, des fois, on l'appelait le parisien. Et des fois, on, à la fin, on lui a dit bah, c'est le parisien libéré maintenant. Il rigolait, mais bon, il devait se dire ces femmes. Bon, ben voilà. C'était les vendages en 1993 chez Monsieur Quiroussel.